Je suis Françoise Sœur, je suis responsable du développement de la formation chez Vinci Construction. Donc, Vinci Construction est présent dans une centaine de pays, on rassemble environ 115 000 collaborateurs et mes missions principales portent sur l'animation et la coordination du réseau des animateurs formation, des responsables formation dans les différents pays, euh, sur également la, la création de formations transverses et euh, également sur l'administration du, du LMS. Ce qui m'a le, le plus marqué dans, dans le programme Leader of the Future, c'est le format. Euh, le format, donc, c'est une semaine de formation à distance. Et là, j'avais sincèrement, j'avais vraiment du mal à croire l'efficacité d'un tel format. Et finalement, la, la qualité de l'animation, les nombreuses interactions et, et le rythme, bien que, bien que très soutenu, passe très bien. Et finalement, les journées passent vite et, et, et ça, ça m'a vraiment, vraiment marqué. L'expérience Leader of the Future, pour moi, c'est enfin, très bien déroulé. L'aspect humain est vraiment placé au, au cœur du dispositif, ce qui rend la formation vraiment vivante. Donc ça, c'est très, très important. Et puis, bah, au fur et à mesure des activités, euh, il y a donc l'esprit, un esprit d'équipe qui s'est construit puisqu'on a pas mal d'activités en, en sous-groupe. Euh, donc ça, ça a vraiment permis de, de, de créer un, un vrai lien. Et du coup, bah, après quelques jours, on avait vraiment l'impression de se connaître, de se connaître depuis toujours. Donc ça, c'est vraiment une expérience très très sympa, très agréable en, en formation. C'est vraiment un axe fort. La semaine de la formation a, a plutôt été l'occasion de, de très nombreuses mises en pratique dans un environnement bienveillant, avec vraiment sans risque. Je pense que j'ai vraiment progressé dans, dans des pratiques managériales et également avec une meilleure connaissance de mes points forts et, et de mes axes d'amélioration. Enfin, ce côté nouveauté, c'est vraiment le, la mise en pratique à distance qui, qui est vraiment très efficace. Le principal changement que, que je vais mettre en place, que j'ai déjà commencé, c'est vraiment de, de me tenir à mes routines hein, puisque bah, j'essaie d'avoir euh, effectivement des, des activités régulières et qui des points de référence, hein, des, des, voilà, des, des routines pour vraiment rythmer, euh, rythmer la, la, la semaine. Et au quotidien, c'est pas si évident que ça parce qu'on est très souvent rattrapé euh, par les, les, les activités ou euh, certaines urgences. Cette formation est différente je trouve avant tout par son format qui est, qui est surprenant ou même déroutant au début hein, y a encore ce format à distance sur des, des, des plages horaires très larges. Mais finalement c'est ce qui fait sa force parce qu'on qu est vraiment tous immergés dans la formation et, et on est entièrement dedans et ça se passe vraiment très bien. Donc c'est vraiment ce, cet aspect-là qui la différencie.